Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est Halloween et je vous propose de découper ce potiron pour que ça donne un jack-lantern. Donc Il suffit tout simplement d'avoir un potiron, un feutre pour pouvoir dessiner la forme et un petit couteau d'office pour pouvoir bien découper les formes. Il faut également le vider et ensuite, on va rajouter une petite bougie à l'intérieur pour que ça puisse s'illuminer pour décorer votre maison pour Halloween. Donc, c'est parti Allez, c'est parti Donc On coupe d'abord l'extrémité du potiron avec un petit couteau pour faire les contours et ensuite prenez un grand couteau pour vraiment inciser dans la chair. Enlevez le haut de la chair, ensuite avec une cuillère il faut enlever tous les filaments et toutes les graines. Donc n'hésitez pas à y mettre les doigts pour tout retirer comme il faut. Donc, C'est un peu dégoûtant à faire mais bon c'est Halloween Une fois votre potiron vidé, avec un feutre, tracez le nez, les yeux et la bouche de votre jack aux lanternes. Avec un petit couteau, faites le tour de votre tracé. Attention de ne pas vous couper avec le petit couteau. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rajouter la bougie. Regardez comme elle est terrifiante. Et dans le noir avec la bougie, elle est encore plus terrifiante. Et voilà, notre jack-lantern est terminé pour ce soir Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu. En commentaire, dites-moi si vous aussi vous avez déjà fait des jack-lanternes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Eh hey, non, mais qu'est-ce qui se passe là Quelqu'un est à la lumière Eh hey oh Eh hey oh